Dans ce module, nous allons parler de deux grands paradigmes du machine learning. D'une part, l'apprentissage supervisé et d'autre part, l'apprentissage par renforcement. Alors le machine learning, qu'est-ce que ça veut dire en... en français, on utilise généralement euh, des termes comme apprentissage automatique ou apprentissage statistique, mais la plupart du temps, on utilise le terme anglais, machine learning, et c'est celui que j'utiliserai euh, tout au long de ce cours. Vous m'en excuserez pour ceux qui sont des aficionados du français. Alors c'est un champ de l'intelligence artificielle, mais il est très important de s'en souvenir, l'IA ne s'y résume pas. Euh, je vais vous donner un exemple pour comprendre de quoi il s'agit. Celui des joueurs d'échecs. Vous savez qu'il y a deux décennies, euh, il y avait en fait une, une compétition entre les humains et les ordinateurs pour qui seraient les meilleurs joueurs du monde. Et Deep Blue, en 1997, a fini par euh, devenir euh, plus fort que Kasparov, le champion du monde d'alors, et euh, euh, c'est là où on a commencé à se dire que voilà, les potentialités de l'intelligence artificielle en euh, allaient croît exponentiellement. Mais ce qui est intéressant de savoir, donc là je vous mets une petite photo de Deep Blue, hein, la machine d'alors, c'est que le Go, en fait, il restait des jeux sur lesquels l'humain restait plus fort que les, les, les algorithmes qui étaient créés pour les vaincre. Et le Go, ce qu'on appelle, c'est un jeu qu'on qu verra plus tard, ça correspond un peu aux échecs chinois. Euh, finalement, euh, l'humain restait encore euh, invaincu. Enfin, pas invaincu, mais en tout cas, il y a des humains qui, vainquaient, euh, qui gagnaient encore contre les algorithmes. Et c'est à partir du moment où des techniques de machine learning, et on va avoir des machine learning par renforcement qui ont été mises en place, que là, euh, l'humain a fini par être battre, battu l'ISDOL en 2017. Et on va revenir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que la différence entre les IA d'alors des années 90 et les IA maintenant, c'est que les nouvelles intelligences artificielles fondées sur le machine learning apprenaient à partir de l'expérience. Elles apprenaient à partir, en jouant contre d'autres joueurs humains, alors qu'avant, les algorithmes étaient, fonctionnaient un peu toujours pareil, même s'ils étaient capables de prévoir de nombreux, nombreux coups à l'avance, ils n'apprenaient pas de leurs expériences avec les humains, et c'est ça qui va faire la différence avec le machine learning. On va s'étendre un peu dans une vidéo là-dessus. Euh, ensuite, il y a la question euh, des applications. Donc, on va voir ce qu'est ce qu l'apprentissage supervisé, le concept de classification, et notamment, évidemment, la classification d'images. On va voir comment on peut entraîner un algorithme à reconnaître des objets. Là, je vous montre YOLO, qui peut reconnaître, ah ça c'est une chaise, ça c'est un ordinateur, etc. Ensuite, on va revenir sur l'apprentissage par renforcement. On vient d'en parler avec les histoires de, de jeux, un hein, jeu de go, un jeu d'échecs, et, et comment le, le, ce paradigme du machine learning a permis de battre les humains. Mais l'apprentissage par renforcement a beaucoup d'autres applications, hein, notamment pour l'automatisation, euh, entraîner un bras robotique à saisir des objets. Cela relève de du paradigme de l'apprentissage par renforcement ou « reinforcement learning » en anglais. Euh, et enfin, en, pour conclure ce module, on parlera d'une application classique hein, du machine learning qui est le NLP, le Natural Language Processing, ou euh, en français, le traitement automatique du langage naturel. C'est euh, le cas pour tout ce qui est euh, les chatbots. Hein, si vous commencez à parler à, avec euh, des chatbots euh, sur Internet ou sur Twitter, euh, vous allez, enfin, sachez que derrière, il y a des algorithmes de machine learning et que c'est algorithmes ont été entraînés, notamment à partir de conversations, à partir de corpus de texte, pour pouvoir répondre euh, presque comme un humain. Donc voilà, à travers, euh, différents, à travers ce module, on va explorer différents mécanismes du machine learning et certaines des applications les plus courantes.